on est une ECN créée fin 2002. On a plusieurs activités donc chez Rondor. La première qui est l'intégration de, de, de solutions, la deuxième qui est centre de service et la troisième qui est une activité d'édition de logiciels autour évidemment, du monde, du monde Alfresco. On est partenaire stratégique d'Alfresco pour la mise en place du, de, de la solution de la service et on est également partenaire technologique notamment en termes en, en tant qu'éditeur de, de produits. Je vais laisser la main à Maxime sur ce point-là. Bien sûr. Le, la, la démarche est très simple. Hein. On a développé des, des produits autour, de, autour du monde Alfresco, des produits connexes euh, à l'activité de, de JET BPM, euh, notamment un viewer HTML5 de, de documents, un render, un ETL documentaire, Fast2, qui permet de migration des anciennes plateformes vers Alfresco, On-premise ou cloud avec AWS et un, un moteur d'interface, euh, Flower, qui nous permet de faire des solutions orientées métier. Les points forts qu'on a, on a deux grosses solutions aujourd'hui sur le marché qu'on met en place, qu'on a développées autour d'Alfresco, qui est euh, la solution des flux entrants, courriers entrants. Et ces courriers-là sont traités derrière par un workflow qui permet de distribuer automatiquement le courrier aux services concernés dans, dans l'entreprise. Et grâce à ces systèmes-là, ça permet d'accélérer le traitement des courriers, de répondre au mieux aux clients. Ça, c'est l'une des solutions qui, euh, qui nous permettent de pénétrer bien le marché avec Alfresco. On en a une deuxième également qui est le dossier e-citoyen aujourd'hui. Grâce au produit Frawler qu'on a plugué plogué, sur Alfresco, on a euh, une vision des dossiers euh, citoyens qui permet à, à différents services d'une un, collectivité de, de se brancher directement sur le dossier client, d'avoir une visualisation de tous les documents qui, qui, qui viennent de tel ou tel service et d'avoir une vision 360, 360, pardon, une vision case euh, euh, du client. Aujourd'hui ce qu'a apporté fasco qui est euh... Que nous apprécions beaucoup, c'est la nouvelle plateforme ADF qui permet justement de développer rapidement une application, enfin de mettre à disposition du client une application rapidement et bien ciblée aux besoins du client. On gagne en termes de rapidité de mise en œuvre et en retour client, en qualité de client. Donc Ça c'est un des points forts qu'on qu apprécie chez Alfresco. Et également l'ouverture vers l'intelligence artificielle en se branchant sur des systèmes cloud comme AWS ou Azure ou Google. L'ensemble voilà, de ces solutions-là nous permettent d'avancer rapidement. Ce qui est certain, c'est qu'on va les accompagner dans leur, dans leur stratégie. Euh, on suit très près toutes les, les nouveautés, les, les derniers euh, produits, euh, les derniers lancements euh, d'Alfresco et les fonctionnalités bien sûr associées. On a intégré l'ensemble de nos produits sur les dernières euh, versions ADF ou, ou autres et on veut continuer à, à développer et accompagner clients existants et bien sûr nouveaux dans la, dans la démarche globale. Euh,